La deuxième question. Là, euh, je me posais la question, savoir c'est quoi la différence entre l'âme et le soi supérieur Ah. Euh, alors, l'âme, le soi supérieur. Donc, l'âme, bah, c'est ce disque dur et euh, c'est à la fois le disque dur et le scénariste. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça, ça le boulot de projeter plein d'histoires différentes, dans plein de temporalités différentes et d'enregistrer ce que... Le, le, le, ce, que, ce, que, ce que la vie a, a provoqué en fait, ce que le, le personnage a, a vécu tout au long de sa vie. Euh, et sachant que je réponds à ta question juste après, c'est intéressant, même si la personne au niveau humain vit les pires souffrances de sa vie, qu'elle devient SDF à l'âge de 25 ans et euh, qu'elle finit euh, à, à mourir dans la rue en plein hiver, quoi qu'il arrive pour l'âme, ce sera toujours de la joie. Ce sera toujours ce qu'on appelle entre guillemets de la joie, qui n'est pas de la joie humaine qu'on euh, qu ressent, euh, je suis en joie, je suis malheureux, mais qui est une, euh, une joie de juste vivre une expérience dans un corps physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour euh, l'âme, et pour plein d'autres euh, niveaux, pour plein d'autres étages de l'être humain, et plein d'autres euh, êtres, avoir un corps physique, c'est euh, très poussé comme expérience spirituelle. Et donc c'est une vraie joie d'aller s'incarner pleinement vraiment pour euh, vivre le chemin de je suis dans un petit corps avec une conscience limitée euh, et je grandis je fais grandir le, euh, la conscience de, de cette de cette entité nommée corps nommée identité